Et house is warm. Hey, la famille, c'est Ben Moukaz, entrepreneur, manager d'artiste. Retrouvez-moi dans The White House. Bon, premièrement, mon choix d'être manager, c'est une passion. Et moi, je suis un fan numéro 1. La musique, j'aime trop la musique. Et du coup, euh, j'ai pris goût. Ah, ça, vu que pour moi, je me suis dit, vu que pour moi, moi, je ne me connais pas trop, c'est pas chanter, je ne me vois pas trop être un artiste, alors j'ai jugé bon de me lancer dans le management. Je dirais c'est quelqu'un qui travaille en, en étroite collaboration avec un ou un groupe d'artistes, qui sont de, de les aider à mieux gérer leur carrière et atteindre leur objectif artistique et professionnel. Euh, euh, ça fait combien de temps que je suis dans le management euh, J'ai au moins 4 ans que je suis dans le management. L'importance des managers dans la carrière musicale d'un artiste est très capitale. Car le manager est là, il gère vraiment la carrière. Question de permettre à l'artiste de mieux se concentrer sur son art. C'est un peu ça. En fait, un manager est confronté à plusieurs difficultés. Je peux dire à plusieurs difficultés euh, il y a la négociation, la gestion des, des, des contrats, la gestion des. Euh, des projets, planification, des stress parce que le manager doit, euh, doit avoir vraiment des... doit avoir beaucoup de stratégies, doit avoir beaucoup plus de stratégies et savoir comment gérer le stress car l'industrie musicale c'est un monde qui est lié à beaucoup de stress et puis c'est un monde euh, très compétitif. Bon, en fait, en tant que manager. Le conseil que je peux donner à un artiste qui vient de débuter sa carrière est que, premièrement, d'aimer d'abord sa musique, d'aimer ce qu'il est en train de faire, car c'est un métier. D'être vraiment passionné de ce qu'il est en train de faire et d'être discipliné et de beaucoup travailler. De, euh, beaucoup travailler, beaucoup plus euh, euh, être, être focus sur ses projets et aussi d'être bien entouré avoir quelqu'un qui sera là. Qui, qui, qui sera là pour l'accompagner dans sa carrière musicale? Hey yo, Stephen Lucas dans The White House.